On va bien, on reviens, reviens. Ah, ah. Oh merde. Allez, un, un dernier petit coup. Ah, oh. Il n'y a pas de signal. <tousse> merde. Mais c'est qui qui a touché ça Oh, merde. oh ça. Oh Ça m'a une maison avec des enfants ici. Alors... c'est euh oui. oh. -haut. Ouais. Je, Je connais pas les endroits moi Oui, police? Ah, je suis dans une maison hein, que je connais vraiment, mais vraiment pas. Oui, je pense que j'ai été connu. Non, je suis vraiment pas. Je vais aller voir, attendez. Je suis au 103, c'est le de Camorasca le du Petit Moulin. Si tu regardes ma ja. ferme, c'est pas la façon de le Je vois si je vois des autres cotons de secours. Non, a rien. Oh, je pense qu'il n'y a pas la police. Salut. Ouf. Pourquoi je pas poser Allez, salut. Il est là. J'ai jamais vu de, du coup d'œil. Allez, par là. Voilà. Allez, tu l'as encore. Un coup. Et voilà. Prends le D'accord. Allez, on y va. Il ça que tu appuies Tu crois y a une coche fort d'ailleurs Non, il n'y pas. Qu'est-ce qu'il fait, là Il euh, y a un même téléchou. Je crois que c'est a des Regarde ça. Alors, c'est vraiment une famille de riche. Allons chercher un là-bas. C'est quoi, ça Non, mmh, ça ne doit pas être ça. Ouais, oh, ça Oh, wow. va pas. Ah, c'est le, Wow C'est le il face. Regarde. Il mis, Oh, il est là. Non, il ah non, la merde, est ici. Non, on a un Ah c'est pas, ben, pas la même chose qui était là tantôt mmh, Je sais pas peut-être Merde, cette maison est vraiment tellement. C'est peut-être pour ça qu'on a tout oublié les choses C'est incroyable qui s'est pensé Et voilà. je, je crois sais. que c'est ça Oh vrai on C'est ça Oui c'est ça, ça. Bon. Oh, oh oui, excellent Plus que ça, <rire> c'est du. joie. Ah ouais, c'est ça. On va être riche. Arrête avec ton bébé. On a deux piastres. Allez, mets tout. On va être riche. Regardez ils nous voleront plus. Oh, <ret�s> c'est <touchdown> oh, yeah. Il Il Il Il Il bien. Regardez. c'était Regardez. Regardez. Regarde, j'étais pas là ça avant. Ça, là. pas là. Ça cette maison est vraiment intéressante. Allez, viens les Dépêche Man. Bon, ma compte, pour toi. Oh. Salut, euh, voici les deux personnages secondaires qui sont les tueurs. Voici... Louis. Et voici... Le, le chat. chat. Non, pas le chat. Et <rire> voici... L'acteur qui a créé euh, cette, euh, cette film qui est aussi euh, sur sa chaîne YouTube et voici un autre acteur Moi, Moi je m'appelle Stoker et je n'ai aucune vidéo euh, Alors, euh, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime Si vous voulez euh, commenter euh, Ben, cliquez sur commenter et commenter Ne vous gênez pas Si vous avez trouvé ça, de la merde Marquez, c'est de la merde ça ne va pas nous déranger. Nous autres, on n'est pas des petits filles, OK? Désolé de vous dire ça, mais c'est comme ça.